Ces fleurs proviennent d'une des variétés de cannabis les plus pures. Car cette variété est une véritable légende. C'est la reine des Indica et celle de Dinafem descend directement du ligné sans pareil. La qualité de sa production, quand vous pouvez l'imaginer, est incomparable. Des têtes très compactes d'une richesse unique en trichomes. Des fleurs bien dures collantes qui renfermeront un arôme légendaire. Ce n'est pas pour rien qu'on a l'habitude de dire « ils sont la bouba. La résine est une de ses caractéristiques les plus appréciées. Grâce à cette couche blanche, votre corps tout entier se détendra en éliminant toutes les tensions physiques. C'est ce que provoquent ces fleurs de coche.